journalist was found shot dead at his home last weekend. The evidence keeps building in the death of journalist Jamal Khashoggi. 50 journalists were still killed for doing their jobs. When a society gets caught in this vicious cycle of violence and impunity, at some point, journalism is just not worth it anymore. C'est suffisant, mettez le sur le mic. Les politiciens parlent comme ennemis Le paysage n'est pas bon, il y a une réelle détérioration. Pour jouir de sa liberté, il faut vivre. Au cours des 20 dernières années, plus de 1000 journalistes ont été assassinés. Or, cette violence ne fait qu'empirer, et les coupables restent impunis. Le travail des journalistes est de découvrir la vérité et de la faire connaître. Pour cela, dans le monde entier, ils se font tuer. Jan Kuciak était connu en Slovaquie pour ses révélations sur la corruption en politique et dans les milieux financiers. Mais le 26 février 2018, Jan et sa fiancée Martina Kusnirova furent tués par balle à leur domicile. Jan Kuciak avait 27 ans, toute la vie devant lui. Il était I, I knew among journalists. He was always very helpful, very polite to everybody, and, and he was a brilliant analyst. I believe that for him, his work was also his hobby, It is always dangerous. He really liked beer. He had the friends. He was reconstructing his house. He was very kind and very nice person in general, but he was writing like really hard-hitting investigations. C'était un uh, choc au début, puis the c'était une uh, an outrage. C'était bien sûr un peur. Si quelqu'un est là et veut te tuer, tu es déjà mort. C'est un fact. Jan Kuczyak enquêtait sur les relations de corruption entre de riches hommes d'affaires et des responsables politiques. Le double meurtre provoqua une vaste honte de choc dans tout le pays. Jan was writing about the system of the political party Smer that was headed by then Prime Minister Robert Fico. It created a system that is now called the system of our men. There are judges involved, there are policemen involved, you know, prosecutors involved, business people involved. This means people who, who were protected by uh, by political power, and Kochner was one of them. L'homme soupçonné d'avoir commandité les meurtres et l'homme d'affaires slovaque Marian Kochner, sur qui Jan Kuciak avait longuement enquêté. Quelques mois avant la mort du journaliste, Kochner l'appela au téléphone pour le menacer. Ce n'étaient pas des menaces en l'air. Un ancien agent des services de renseignement, Peter Toth, témoigna qu'il avait dirigé une équipe chargée d'espionner Jan Kuciak et d'autres journalistes pour le compte de Kochner. Even the people who did the surveillance said like, hey, he's not like really our idea of who we are following. You know, there's nothing we can really use for or blackmailing. Quand les menaces ne suffisent pas à faire taire un journaliste, l'étape suivante est la violence. Peter Todt affirme que Kochner lui a dit... Ça s'appelle l'intimidation, le fameux chilling effect. C'est un symbole, en fait. C'est vous, journalistes vous dérangez et voilà ce qu'on peut faire de vous. Il y a beaucoup d'histoires comme celle de Jan Kuciak. Tuer un journaliste semble désormais considéré comme un moyen parmi d'autres de le réduire au silence. Et cela se produit de plus en plus dans le monde entier. À ce moment chaque année, environ 50 journalistes mondiaux sont mûrées parce que le travail qu'ils font. Au cours des dernières décennies, il y a eu un total de 500 journalistes mûrées. Cette tendance ne fait qu'empirer et les coupables sont rarement inquiétés. Selon une enquête de l'UNESCO de 2019, 88 des meurtres de journalistes ne sont jamais élucidés. L'impunité dont jouissent les assassins est un exemple de ce qui peut arriver quand le pouvoir s'exerce sans limite. Pourtant, les menaces de mort ne sont pas les seules que les journalistes doivent affronter. Le arsenal qui est utilisé euh, contre un journaliste, quand on veut l'intimider le dissuader, il est extrêmement varié. Several countries use the powerful cyber espionage tool to spy on journalists. A court in the Philippines has convicted a prominent journalist of the crime de cyber libel. Why am I under arrest? Online harassment is ugly and routine for women in journalism. Il y a le cyberharcèlement, il y a les pressions judiciaires, il y a les pressions financières, euh, il y a les pressions euh, directes avec les attaques verbales contre un journaliste. Hey, are you in the media? These a fucking lawyers, these a cheat. Ce média-bashing, cette perte de confiance dans le journalisme, elle a contribué à galvaniser les foules qui s'attaquent aux, aux journalistes. Et la parole publique, la parole des leaders politiques qui se livrent à des invectives contre les journalistes, elle est euh, utilisée par ces manifestants. It's quite pour les Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, euh, ce sont toujours les mêmes sujets en fait, que les journalistes investiguent, qui les amènent à être menacés, intimidés, pressurisés, euh, agressés physiquement et puis assassinés. La journaliste Javier Valdés a été la boîte que... La journaliste Miroslava Brecht a été assassinée aujourd'hui. Alors, je vis dans un pays qui est México, où continuellement, nous eh, sommes immerus dans un système d'impunité, où il y a des niveaux de violence qui incrimentent encore plus. Au Mexique, la violence contre les médias est devenue banale, avec plus de 120 meurtres depuis l'an 2000. C'est le pays le plus dangereux du monde pour les journalistes. There's an incentive for aggressors against journalists to keep using violence because the chance that they'll be caught is extremely low. Alors qu'en moyenne dans le monde, un meurtre sur dix est élucidé. Au Mexique, c'est à peine un sur vingt los políticos, los criminales y todos esos poderes fácticos que siempre están intentando silenciar a los periodistas. El saber que si ellos mandan matar a alguien, simplemente no les va a pasar nada. La impunidad es el incentivo perverso que hace que muchos delitos continúen a la alza en este país. It's Once you're over it, it's incredibly difficult to go back to a situation where there's no violence and where the public goes up in arms against violence. Pourtant, partout dans le monde, des gens se battent pour mettre fin à cette impunité. Au Burkina Faso, cela fait plus de 20 ans que le peuple réclame justice pour le meurtre du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Si vous n'avez pas mangé, il y a deux solutions. Ou il n'y a pas de nourriture, ou quelqu'un mange votre plat. Il est connu pour ce qu'il représente. Il représente vraiment la, la fermeté dans la lutte pour la justice, pour les libertés. Le 13 décembre 1998, Zongo et trois compagnons sont retrouvés tués par balle dans une voiture calcinée au bord d'une route. Il était le responsable d'un journal d'investigation qui s'appelait « L'Indépendant ». Et ce journal faisait des révélations sur les crimes crapuleux du régime. Pendant des années, Zongo avait compliqué la vie des dirigeants du Burkina Faso. Peu avant sa mort, il enquêtait sur l'assassinat d'un chauffeur travaillant pour François Compaoré, le frère du président Blaise Compaoré. C'était à l'époque un homme très puissant qui avait un rôle dans l'ombre, il n'avait pas beaucoup de tâches officielles, mais il était très proche de son frère, conseiller politique, il était très redouté. Le peuple burkinabé, profondément indigné par cet assassinat, manifesta en masse pendant des mois pour réclamer la vérité et la justice. C'était gigantesque parce que les gens venaient des différentes provinces du pays pour se retrouver. C'est la deuxième ville du Burkina Faso où il y avait une gigantesque marche-meeting. Aussitôt après sa mort, il y a un collectif qui s'est formé pour défendre sa cause, pour que vérité et justice se fassent. L'ampleur du mouvement obligea le gouvernement à réagir et le président Blaise Compaoré dû nommer une commission d'enquête indépendante. Je me suis consacré à l'analyse et à la résolution des préoccupations qui sont les vôtres. Pourtant, malgré le combat mené par la famille, les militants, les journalistes et la population, le crime resta impuni. En 2006, l'enquête fut close, sans résultat. ce Mouvement continue chaque année. Bon, c'est l'anniversaire de, de cet assassinat, mais c'est en fait des mobilisations et des luttes contre l'impunité, contre les crimes et les crimes de sang, les crimes économiques. Parce que, bien sûr, Norbert Zongo, c'était la personnalité phare, mais il y avait aussi tous les autres crimes commis par le régime qui étaient dénoncés en même temps. En 2014, après 27 ans de règne, Blaise Compaoré est renversé et se réfugie en Côte d'Ivoire. Son frère François, soupçonné d'être le commanditaire du meurtre de Robert Zongo, s'installe en France. La bataille pour la vérité sur la mort de Norbert Zongo a été le terreau sur lequel a poussé la forte demande de démocratie qui a abouti à la chute de Blaise Compaoré. La majorité, plus de la moitié peut-être même aujourd'hui des, des, des Burkinabines, des banniers à l'époque de l'assassinat de Norbert Zongo. Mais dès lors que vous évoquez cette affaire, ben, vous verrez toutes les passions qu'il y a autour. Vous voulez vous exprimer, monsieur non, on a non, pas on a de réaction. de réaction. L'enquête est réouverte et en 2017, un mandat d'arrêt international est délivré contre François Compaoré. Retenu en France, il se bat contre son extradition et s'offre les services d'avocats prestigieux. C'est un détournement judiciaire à des fins politiques. Près d'un quart de siècle après le meurtre de Norbert Zongo, la justice va peut-être enfin passer. L'affaire Norbert Zongo, elle était morte, hein euh, Aujourd'hui, elle est en cours, nous en parlons. La France se dit l'extradition est en cours. Et il faut rappeler que c'est ce, la justice burkinabé, donc les autorités burkinabés qui ont demandé cette extradition. Qui aurait, qu aurait pu l'imaginer sous le règne de Blaise -Comparerie. Il Qu'il demande l'extradition de son propre frère Moi, je pense que personne, déjà. Voici les noms de journalistes tués au cours des 20 dernières années. Tous avaient risqué leur vie pour porter la vérité au grand jour, et ils en moururent. À cause du manque de volonté politique ou de moyens institutionnels, seuls quelques-uns de ces meurtres font l'objet d'une enquête. Et un tout petit nombre de coupables seront finalement jugés. What we're hoping is that by solving these murders, even 10 years, 15 years after they occurred, we're sending a message that you cannot get away with murder, you cannot get away uh, with attacking journalists. It's an affair that has been followed for several years. On the judicial plan, on the mobilisation in the street, on all the plans, we haven't left a single iota. En Slovaquie, la mort de Jan Kuciak a poussé des milliers de citoyens à descendre dans la rue. Le peuple exige la fin du système de corruption mis en évidence par ces meurtres. One of the reasons why we didn't give up as a journalist was that, you know, we we we saw all the people in the streets who were protesting the murder of our colleague, and it was like a huge motivation and huge support. Dans le travail qu'on fait. Notre rôle, c'est de faire en sorte d'accompagner ces affaires, de les dénoncer. De dénoncer l'impunité. Je In Amsterdam, is misdaadverslaggever Peter Erde-Vries neergeschoten. Ik was in a radio studio, waar we were talking about press freedom in Mexico. De Tweede Kamer, die praten over de pers. Vrijheid en persveiligheid yep. in Nederland. Heb jij daar nog een gedachte over die je wilt delen? En ik zei: Ik ben verantwoordelijk, want iemand is een van deze dagen verhaald. Ik dacht, misschien in de volgende vier jaar. En dat gebeurde een week afterwards. Een paar weken voordat Jan's verhaal, mensen vroeg me of ik niet verantwoordelijk ben dat de journalist weer fysiek wordt verhaald. En ik zei altijd: Ja the country evolved. It's not something that you can just brush off. We should take those as warning signs. You know, two murders or three murders uh, is enough. No more attacks. We need to be serious about protecting reporters. We need to be serious about investigating crimes against the press. If we don't, then the consequences can be far more severe than we can anticipate right now.